L'église, le vin d'honneur et surtout, la chenille. Non, non, non, pas pas. C'est une machine à broyer les orgueils. Si ah ah ah ah ça se trouve, c'est la meilleure chose qui puisse arriver, ce discours. Pardon, euh, mais c'est vraiment pas marre, marre de l'image qu'on a de toi dans cette famille. Calmez-vous Tu vas pas arrêter de faire du bruit. C'est super désagréable en fait.